Pourquoi tu m'aimes pas, Jenny? Je sais bien je suis pas très malin. Mais je sais ce qu'est l'amour. DKR à la prod.